Quand un groupe, au sens large du terme, c'est-à-dire les travailleurs d'une entreprise, mais aussi les gens d'un quartier ou d'une ville, quand ces gens n'acceptent plus passivement les conditions d'existence, quand ils ne restent plus passifs devant ces conditions qu'on leur impose, lorsqu'ils tentent de les dominer, de les maîtriser, il y a tentative d'autogestion. Henri Lefebvre